Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui peut paraître incongru à plusieurs d'entre nous, car c'est un sujet qui est peu traité d'une part et d'autre part, qui paraît peut-être un peu incongru lorsqu'on parle du calendrier et de l'agenda de Dieu. Vous verrez que dans le cours de notre étude, les choses ne sont pas si anormales. Au contraire, peut-être que nous avons laissé euh, sous silence, nous avons laissé s'endormir des notions tellement importantes euh, qui, si nous les appliquions à nos vies, changeraient beaucoup de choses dans notre quotidien. Le sujet, c'est donc le calendrier de Dieu et son agenda, alors euh, on peut se poser la question Dieu étant le Dieu de l'éternité, celui qui se nomme l'éternel, pour qui le passé, le présent et le futur ne sont qu'un. Peut-on parler du temps de Dieu en relation avec notre propre vie Est-ce que le temps de Dieu, que souvent on, on met euh, très loin de nous, est-ce qu'il peut avoir une... Une application pratique dans notre vie quotidienne. Parler d'un agenda de Dieu, euh, Dieu n'est pas un homme d'affaires, pourtant il a fixé des rendez-vous, il a fixé euh, des dates dans le temps, des lieux dans le temps de rencontre avec l'humanité. Pas seulement comme on le pense très souvent, avec le peuple hébraïque mais avec l'humanité tout entière. Et c'est cela l'intérêt de, de ce sujet, c'est de voir que ce qu'on a trop souvent classé pour le passé, en quelque sorte, j'irais dire, comme ne nous concernant plus, c'est-à-dire tout ce qui concerne le peuple hébreu, l'ancienne alliance avec la loi de Moïse, on pense que cela ne nous concerne plus et a raison pour nos chrétiens, hein, le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire le sacerdoce institué par Moïse a pris fin, euh, on peut dire, à la Pentecôte, à la mort et résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, mais euh, plus particulièrement cela a été visible au moment de la Pentecôte où ce sacerdoce royal de Melchisedec a pris toute sa place et toute son importance. Lisons dans le premier chapitre de la Genèse Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Dieu dit Que la lumière soit, et la lumière fut et Dieu vit la lumière qu'elle était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il les appela nuit et il eut soir et il y eut matin premier jour et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et il fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue « cieux ». Et il y eut soir, et il y eut matin, second jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Il fut ainsi. Et Dieu appela le sec « et le rassemblement des eaux il l'appela mer et Dieu vit que cela était bon et Dieu dit que la terre produise l'herbe la plante portant de la semence l'arbre fruitier produisant du fruit selon son espèce ayant sa semence en soi sur la terre et il fut ainsi et la terre produisit l'herbe la plante portant la semence selon son espèce et l'arbre produisant du fruit selon sa semence en soi selon son espèce et Dieu vit que cela était bon et il y eut soir et il y eut matin troisième jour et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit et qu'ils soient pour signe pour saison déterminée, pour jour et pour année, et qu'il soit pour luminaire dans l'étendue des cieux, pour donner de la lumière sur la terre. Et il fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit, et les étoiles.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 Nous avons lu ce premier chapitre de la Genèse et l'histoire de la création durant les quatre premiers jours. Et lorsque je parle de jour, je ne parle pas de jour de 24 heures, mais de cette expression jour qui indique un temps déterminé. J'ai voulu commencer notre, euh, notre étude sur les temps de Dieu et spécifiquement son calendrier et son agenda par ces versets car ils sont essentiels pour la compréhension de la suite de nos rencontres. Je ne vais pas m'occuper de ce qui s'est passé avant le verset 3, c'est-à-dire le jour 1. On dit souvent premier jour, mais en fait, on devrait dire jour. Hein et je voudrais le relire avec vous pour vous faire remarquer quelque chose. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu est puissante, c'est elle qui crée et il soutient le monde par la parole de sa puissance. Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est un principe que vous retrouvez toujours Dieu fait office de séparation et nous le voyons dans nos propres vies euh, lorsque nous faisons des choix des choix de suivre cette vie consacrée au Seigneur, cette vie de disciple immédiatement, immédiatement il y a une séparation d'avec les autres que nous, en, que nous le voulions ou pas la chose se passe pourquoi parce que Dieu sépare il met toujours à part ce qui lui est consacré Dieu donc sépara la lumière d'avec les ténèbres et il appela il appela la lumière jour et les ténèbres il les appela nuit ce que souvent on ne mesure pas Lorsque nous lisons la Bible, c'est la profondeur des mots qui sous-entendent des choses que nous avons perdues de vue. Par exemple, lorsque quelqu'un donne un nouveau nom à une autre personne, quand quelqu'un nomme une personne, cela veut dire qu'il y a une alliance qui est contractée entre ces deux personnes. Je vous donnerai juste l'exemple d'Abraham quand Dieu va conclure quand l'éternel Dieu va conclure une alliance avec lui il fait certaines choses mais entre autres il lui dit ton nom Abraham ne sera plus Abraham mais Abraham et tu n'appelleras plus non plus Sahai Sarah, mais tu l'appelleras Sarah il y a un changement de nom Regardez dans le Nouveau Testament, Jésus, lorsqu'il appelle Pierre, et il l'appelle dans le cadre d'une alliance avec lui, il dit « Ton nom sera Cephas, sera Pierre. Ton nom sera plus Simon, fils de Jonas, tu vas t'appeler Pierre. » Donc chaque fois qu'il y a une alliance, il y a une nomination. Et là, nous ne nous rendons pas, pas compte parce que l'alliance n'est pas le centre en quelque sorte de notre vie spirituelle, malheureusement en Occident. Euh, vous savez que l'Alliance, notre ministère s'appelle le ministère de l'Alliance, parce que justement nous euh, prêchons cette Alliance qui est le trésor de Dieu. Non pas l'ancienne Alliance, comme beaucoup le pensent et l'imaginent, non pas l'Alliance de Moïse, non pas anci les anciennes alliances faites avec le peuple hébraïque, avec le peuple hébreu, mais la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Il est dit que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, eh bien, regardez ce qui est dit, dans Apocalypse, nous recevons un nouveau nom. Alors, dans ces versets, où Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il les appela nuit, nous avons la première alliance dont il est fait mention euh, implicitement dans la Torah, dans la Bible, dans les Écritures, ce que l'on va appeler les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la Bible étant l'ensemble de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et nous trouvons cette alliance que Dieu a faite, avec le jour et avec la nuit, nous le trouvons dans le chapitre 33 de, du prophète Jérémie. Jérémie se trouve dans une situation difficile, il est en prison, il est enfermé dans la cour de la prison. Et je vais lire un petit peu depuis le début au verset 2 « Ainsi dit l'Éternel qui fait cela ». L'Éternel qui se le propose pour l'effectuer. L'Éternel est son nom. Crie vers moi, Jérémie, crie vers moi et je te répondrai. Et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Alors, on va aller un petit peu plus loin pour regarder une de ces choses grandes et cachées qui se trouve donc dans euh, le début de la Genèse dont nous avons parlé, eh bien c'est l'alliance que Dieu a faite avec le jour et avec la nuit. Regardez avec moi au euh, verset 19, et la parole de l'Éternel vint à Jérémie disant « Ainsi dit l'Éternel, « Quand vous romprez mon alliance, touchant le jour et mon alliance » Touchant la nuit, de sorte qu'il n'y ait pas de jour et de nuit en leur temps, alors aussi mon alliance avec David, mon serviteur, sera rompue, de sorte qu'il n'ait pas de fils régnant sur son trône, avec les Lévites et les sacrificateurs qui me servent. J'anticipe un petit peu, mais la tribu de Lévi se trouve aussi, on le verra plus tard, dans une alliance de paix avec l'Éternel. David s'est trouvé dans une alliance directe que l'Éternel lui a annoncée, qui lui ferait une maison et qui ne manquerait pas de, de quelqu'un qui serait sur son trône, et il s'était prophétisé en quelque sorte. C'était une prophétie sur le Messie, le fils de David qui allait venir. Mais les fils de Lévi sont aussi dans une alliance de paix euh, avec l'Éternel. Et donc, ils sont effectivement liés. Je continue ma lecture au verset euh, 22. « Comme l'armée des cieux ne peut se nombrer, ni le sable de la mer se mesurer, ainsi je multiplierai la semence de David, mon serviteur, et les lévites qui me servent. » Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie, disant « N'as-tu pas vu ce que ce peuple a dit, disant les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a aussi rejetées, et ils ont méprisé mon peuple de manière à ce que devant eux il ne soit plus une nation. Ainsi dit l'Éternel, si mon alliance touchant le jour et la nuit ne demeure pas, si je n'ai pas établi les ordonnances des cieux et de la terre, alors aussi je regretterai. « La semence de Jacob et de David, mon serviteur, pour ne pas prendre de sa semence ceux qui domineront sur la semence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je rétablirai leur captivité et j'aurai compassion d'eux, dit l'Éternel. » Nous avons donc vu que dès les premiers instants de la création à partir du verset 2 du verset 3 du chapitre 1 de la Genèse, c'est-à-dire d'après cette date qui est marquée du jour 1, Dieu commence par une alliance avec le jour et la nuit. Je pense que c'est impératif de ne pas et de ne jamais oublier dans toute notre étude que nous avons affaire à un dieu d'alliance dont le trésor est justement l'alliance. Vous trouvez ceci au psaume 25 et au verset 14. Je vais le lire. Le mot que j'ai gardé pour trésor pourrait être traduit d'une dizaines de façons, à partir de l'hébreu, c'est à la fois le trésor, c'est le secret de l'éternel, c'est l'intimité, c'est l'amitié de l'éternel. Moi j'ai préféré garder trésor parce que je pense que c'est beaucoup plus euh, significatif dans, dans notre mentalité occidentale. Le secret ou le trésor ou les communications intimes de l'éternel est pour ceux qui le craignent pour leur faire connaître son alliance. Un trésor ne peut pas être montré n'importe comment. Un trésor va être montré à des amis, un trésor va être montré à des personnes qui ont du respect pour la personne et donc pour le trésor. Donc c'est vrai que l'Alliance, c'est quelque chose qui est connu dès le début de l'Église, et là je vais me contenter de rester dans l'ère chrétienne, dite chrétienne, c'est-à-dire après la venue de Jésus-Christ. Et les disciples, dans le livre des Actes, nous voyons que les disciples vivaient la vie d'Alliance. Ils avaient tout en commun, ils partageaient tout, et ils partageaient leur repas d'un seul cœur, il était donc tout en commun, il n'y avait pas de nécessiteux, chacun recevait selon ses besoins. Et la vie d'alliance, c'est exactement cela, tout ce qui est à moi est à toi, capital et intérêt. Vous voyez qu'il n'est plus question de donner son surplus ou de donner sa dîme, mais de se donner en entier. Dans l'alliance, nous nous donnons en entier ce que nous sommes, ce que nous avons, notre devenir. Tout appartient au Seigneur parce que nous sommes en alliance avec le Seigneur de toute la Terre. Mais nous sommes aussi en alliance avec chaque membre de son corps, puisque c'est le corps de Christ. Donc l'alliance est vraiment quelque chose de central à toute la révélation des Écritures. Et nous avons besoin d'approcher euh, cette étude sur les temps de Dieu, sur les calendriers, le calendrier et l'agenda de Dieu, avec cet arrière-plan de compréhension, le trésor de l'Éternel, c'est l'Alliance. Le principe de l'Alliance, c'est son trésor, et il va le faire. Il va le faire connaître, et le mot « connaître » dans la Bible est tellement intéressant, parce que vous savez que, par exemple, la, la relation conjugale entre un mari et une femme, dans les Saintes Écritures, est appelée « connaître », une connaissance. L'acte conjugal est une connaissance spirituelle de son conjoint, de celui qui, qui est uni à nous en un, puisque Dieu unit un homme et une femme qui se donnent en mariage, qui se prennent en mariage par les vœux de mariage, quand Dieu entend les voeux que prononcent un homme et une femme devant lui pour s'engager pour la vie, eh bien il les joint, il les unit l'un à l'autre par un acte surnaturel de Dieu, ils sont joints l'un à l'autre. C'est pour ça qu'il est dit dans Marc, par la bouche même de Jésus-Christ, qui se nomme l'époux par excellence, et qui est le fils du Père, il va dire que l'homme ne se permette pas de séparer ce que Dieu a uni.